Tu peux pousser la cris de joie, tu peux donner les acclamations à l'éternel. Il est failli. Il n'est failli. Jésus-Christ n'est failli. Il est le même hier aujourd'hui. Éternellement et à jamais. Il est failli. Il n'est failli. Jésus-Christ n'est failli. Il est le même aujourd'hui. Éternellement et à jamais. Est-ce que nous pouvons chanter ensemble? Il est failli, alléluia. Il est faillé. oh Jésus qui il, il, il est le même, il est le même, il est le même, il dit, éternel, est le même, il est le même, il est le même, il est le est Emmanuel, Dieu éternel Jéhovah parmi les hommes Il n'est failli Jésus qui n'est failli Est-ce que vous le croyez Le commencement et la fin Il est l'alpha et l'oméga L'ami fidèle de tout le temps il est faille. Le plus beau d'entre dix mille Pour mon âme, le Seigneur Jésus, l'ami fidèle de tout le temps. Il est, est faille. Chant, il ne Le même en puissance Jésus oh. Si Dieu pouvait utiliser Sa toute puissance pour nourrir Israël là dans les déserts Il est failli Si Dieu pouvait utiliser un bâton sec pour faire traverser Israël la mer rouge à Il est pas. Que c'est ce c'est ce qu'est le nom de Jésus-Christ, aujourd'hui parmi les croyants, il est failli. Il s'est incarné dans la chair, il a produit des miracles qui dépassent l'entendement humain, il est failli. Dieu s'est couvert d'une épaule, il a produit des miracles qui dépassent l'entendement humain. Il est failli. Il pouvait déclarer, j'ai voilé cette colonne de fées. Depuis le sein de ma maman, il est failli. Nous avons interrogé. Nous avons interrogé dans toute l'histoire de la Bible. Pour savoir si les choses est arrivé. Nous avons interrogé l'histoire de l'église. l'église nous avons été rosés dans tous les âges de l'église pour savoir si pareille chose est arrivé de voir un homme qui parlait aux abeilles un homme qui calme le blizzard Il vit parmi les hommes, il parle comme un homme. Est-ce que tu peux crier alléluia Nous avons interrogé l'histoire de la Bible. Nous avons interrogé dans toute l'histoire de la Bible pour savoir si pareil chose est arrivé. Nous avons interrogé les âges de l'église. l'église pour savoir, savoir si pareille chose est arrivé. Alors chante il n'est failli, il, il est failli. balance ta main, balance ta main il, il est failli, Jésus, il, il, il est failli. Il est le même, il est le même aujourd'hui, éternellement et à jamais. À jamais. Donnez-lui des acclamations. Nous allons dire gratitude à Jésus. Disons seulement gratitude. Il y a des diplômés ici. Il y a des diplômés. Est-ce qu'il y a un parent qui a reçu un diplôme dans sa maison? Alors nous allons dire gratitude à Jésus pour cela.